Bonjour les gens, bonjour à chacun et chacune. J'ai ouï dire que les sourds ne pouvaient pas conduire. Euh, pour des raisons de sécurité. Euh, quelle idée saugrenue! Euh, attendez, euh, euh, c'est quoi l'essentiel de la conduite? Hmm, Dites-moi. C'est de regarder la route, non? Hein Mais ça me sort pas d'aigle. Pour la conduite, nous avons des rétroviseurs adaptés qui nous convient très bien. Et puis nous avons un grand sens de l'observation, du détail. Nous avons énormément compensé du manque de notre audition par la vue. Et j'ai conduit. Et je m'en sors très bien. Il existe des auto-écoles. Adapté pour les personnes sourdes et malentendantes. Et Essentiellement, à Lyon, il y a écart de conduite. Que vous pourriez peut-être les contacter pour en savoir plus. Sur le site de Talenteo, vous pouvez pouvoir voir un article à l'interview de la responsable de l'auto-école. Et puis euh, sur euh, le site euh, de Signe demain, langdysigne.com, de Mélanie Diff de ouais, la même personne youtubeuse qu'on connaît bien euh, qui a listé un peu la liste des auto-écoles et je pense qu'elle doit être mise à jour Pardon Il y a eu une alarme Et, et personne n'est venu m'avertir Non mais, sans déconner... Vous voulez vraiment qu'il soit réduit en centre pour que vous fassiez quelque chose Alors, il existe un hein, arrêté qui date du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Hein Donc, chers amis sourds et malentendants, n'hésitez pas à demander sur vos lieux de vacances ou sur vos lieux de travail, des systèmes d'alarme lumineux pour vous avertir. Il faut demander sans cesse pour que les lieux publics les hôtels, les hôpitaux puissent voir qu'il y a de la demande. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Mais je vais en prendre un. Celui d'AccessSense. C'est un avertisseur lumineux, en lien avec la centrale d'alarme, mais sans fil. Souplesse d'utilisation, modularité, viabilité et polyvalence. Pour en savoir plus, vous pouvez aller, aller sur le site d'AccessSense. Pour être en sécurité nous avons besoin de voir, c'est simple, non C'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve en septembre pour plein d'autres projets. Alors n'oubliez surtout pas de mettre un petit commentaire, de mettre un grand pouce bleu, de vous abonner, et surtout, de partager autour de vous pour la sécurité de tous. Ciao, à bientôt les amis.